Comme c'est mon gel, nous me suis tiré Il Y a quitté la paix, il y a violé nous. tu tout à l'école, l'école, si souffrir la caille. Qui est-ce qui est qui est qui est qui qui est est nous qui besoin arrêter ou qui peut C'est la la la pas c'est la porte. Je ne pas mais... la porte. pas mais... si c'est la pas mais... si c'est la porte. Je ne la porte. la la la la la tout ça c'est la la la la on dit <mets> ça même quand on finit, on finit. On finit. ça. finit. On finit. On finit. On finit. On On dit ça. finit. On finit. On finit. On finit. On finit. On ça. On On On On On On On Pourquoi On loin On On rien On dit. Mais pour On On est-ce que c'est vérité? Est-ce que nous Cap, dit oui, c'est ça? Mais pour l'instant, d'abord, sa famille, yo, sa l dit ça l'autre dit, c'est chez Cap manger cadavre policier. Yo. Pourquoi il est là à côté de pas Non, il y a un coup. Mesdames, Messieurs, la rigueur naïve continuer bloquer Il y tête en bas. Et les informations arrivent nous. Tout autant, il n'y a pas de l'école pas pourvri et il n'y a Ariel qui le pays. Il y a acquis le sénateur de la Tibonite Victor Profane, mais pour l'instant, il y vraiment mabial. Six policiers tombés et c'est toute yon nation qui les levée derrière. Mais là, nous allons entrer dans le détail. Informations, pas oublier, nous sommes Sofia TV 83, réseau information. Merci à vous. avec plusieurs caoutchouc impossible, obligé d'utiliser l'autre côté et protester à C'est de solidarité avec la police. plusieurs caoutchouc qui moment so, okay. parlé donc, eh, eh, c'est vraiment impossible pour nous passer sur so, le terrain. Et eh, pratiquement, moi, j'ai quelques minutes là, quand je m'en là, mais ceux qu qu qui a organisé le mouvement ça. Ça a prévu, qui est-ce qui fait le mouvement ça? C'est pour qui ça, le eh, mouvement ça? Le mouvement ça, il est là pour la révolution, pour juste nos jeunes croyants, pour nous faire un dernier hommage pour eux. Parce qu'ils sont là pour protéger et servir. cest ne là pour nous, ils n'ont pas de je Demain, tout le monde net, pas de l'école, pas de l'évangélie, dans le, koul, le pour juste quitter pour voir. le pouvoir. Mouvement de la, moi, même là, donne pas actuellement là, pas justice, pas de qui pas sont du pas ça pas pas pas parce pas qui donc, je de la victoire c'est que les monsieur qui ont organisé le mouvement, qui ont baissé le barricade qui était plus le caoutchouc qui a boule la la a le dans en de complètement impossible pour machine dans la de pour la la parce que monsieur est déterminé là le tourisme et pour les qui donc, eh, c'est ainsi de protestation, ça, ça, on a parlé là, c'est caoutchouc qui a boulé dans la ville de la République, c'est impossible, à cause que qu il y a un peu de caoutchouc, et même le motocyclette a de retourner, parce qu'il n'y a pas de moyens pour le passer, on a parlé là sur le Donc, c'est quoi ça là, on a parlé là, caoutchouc par a été enflammé, enflammé. Ah, ah, bah, est-ce ah, est est oui, est... oui. est... ah, que les policiers dans la rue ou est-ce que vous déjà retourné dans la base? Mais je suis là, c'est complètement impossible parce que voilà, il... de... το... capable. Poli... Non, à la alan... policia... okay. open... directement... de policier qui est dans la rue, est-ce que vous êtes déjà retourné? Non, il n'y a pas dans la rue, son gens qui a fait solidarité qui fait mouvement. Ok. Policiers prend direction et résidence directe débat là. Est-ce que vous êtes arrivé dans la résidence ou êtes t'es cassé tête tournée? Évidemment, là, on est sorti, euh, de l'a été sorti d'un côté de, de la débatte de la police et de l'Eritrea. Le patron d'Abel, l'a été retourné et il été allé dans la commissariat et là, été délivré au ministère. Je devrais reconnaître qu'il a continué d'être dans l'arrière jusqu'à ce que l'on un corps policier qui s'ouvre. Pour qu'il fait, là D'accord. Merci, Ampil, Alain. Si vous avez du plus, vous pouvez ou... le pour... nom de votre qui est. Évidemment, nous sommes sur place dans la ville de l'Eritrea, depuis quelques heures de formation. D'accord, merci un peu. Voilà, c'était collaborateur collaborateur Alain Etienne qui, dans euh, la rue hein, qui a suivi le mouvement la euh, manifestation de qui est mais il y a un autre groupe qui prend la rue et qui a boulevé la qui euh, bloqué la là en signe de solidarité avec policier policiers. Nous avons continué à information l'information que nous avons. Euh, C'est un dispositif que M. Gifio prend qui semblait tête coupé à qu'il opération militaire. M. Gagnon, trois groupes qui viennent faire un seul, Bandi Lucayo, Bandi Palmisio, et puis il même qui sait Bandit vient Ajouté à Kyo, gagnent plusieurs argentins qui viennent venir. Alors d'abord les argentins c'est pas qui sorti en Argentine non, mais c'est de l'autre négro qui sont dans l'autre gang qui viennent venir négio et ont tellement fini puis ont fini arrêté qu'ils ont pillé là-dedans tout finit à madame négio. Négio tout fini avec famille sur place. Négio gon, négio gon. Beau effectif qu'on a qu'il a et négio bien armé, négio gagnent en pile organisation qui fait pour que si au cas M. Ota a dit que y a besoin de retirer corps pour les gens qui ont été mortels, ils vont rejoindre les gens. Tout le monde qui a suivi cette zone tout le monde qui a travaillé avec nous, qui a cherché l'information, sait que si qui qu'il a parce que nous connaît que guerre une équipe SWAT qui sort Port-au-Prince qui vient pour t'avine récupérer entre parenthèses corps policier. Si objectif ça c'est ça seulement lié à garantir à ça Sanuela là pique extrêmement difficile pour objectif ça atteindre. Cependant, si objectif là c'est faire une opération en règle pour tout démanteler, et puis pendant que vous démantelez la gang, vous tout récupérer yo, oui, c'est possible. Mais si l'objectif, c'est seulement de prendre le corps policier, pour moi, c'est complètement difficile parce que vous a pas de force que a de concentrer. il n'y pas de disposition que a de prendre, pour qu'il y qui t'a permis de récupérer parce que si au prédisposition ça l'ipac a fait seulement pour retirer police, il faut le t'a fait pour gagner même en attaque et c'est grave oui c'est un fil, ça n'a pas dit là Monsieur d'accord pour vous déloger. vous pas d'ailleurs nous pas ça Monsieur d'accord pour vous yo. parce que vous dites que vous connais que vous avez des amis légaux, vous connaissez que vous fait action, vous connaissez que fait des choses. Pour vous parler encore, mais quand vous dit, c'est une bonne yoa, C'est une bonne yoa. Et vous avez dans la tête. Pour trois raisons. Première raison, vous avez effectif. Deuxième raison, vous avez un matériel. Troisième raison, vous avez un point. Vous avez un point. Vous avez beaucoup qui travaille pour vous, vous avez un mystique avec vous. Donc ça vient de faire que nous très en confiance. Et si vous regardez, à l'aise dans zone. Nan. Zame, gyo, namé, yo, chita, la ria, genre, à l'aise dans okay. la zone. à l'aise dans la zone. Nous sommes sont l'aise. Nous sommes à l'aise. Nous sommes que l'aise. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. sont à l'aise. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à à l'aise. à l'aise. à l'aise. fonctionner. J'aime moi n'aiguë là. Police policiers ont fait des trois revendications et ils ont fait aussi revendications pour avoir un appui aérien. Ils ont raison, c'est ont fait. Ça m'a là. là Ce n'est pas un appui aérien là, extrêmement difficile pour que la police ait délogé, Monsieur c'est Que moi là. Que là. Tout partenaire, le voilà, dispositif que M. mette là est extrêmement difficile pour que vous euh, venez déloger. En fait, deux petites comparaisons. La police, n'est pas une simple police. Si une police militaire, sans pas dit c'est police militaire. Parce que la police, c'est à zame de point qu'elle servit. C'est revolver. Depuis que la tombé nan, Galil, M4, police est dans le Galil, le M4, qui est dans la zone de guerre, il n'y a pas de police encore, il est MP, il y PM, c'est police militaire. Il pas PM, il <laughs> <laughs> Ok, c'est MP, c'est militaire police. Alors que, monsieur, Opa, a pas recevoir formation de police militaire. Il a fait police la a exercé une fonction qui n'est pas fonctionne pas. ça c'est première considération pour faire. deuxième considération, police parfaite pour l'âle dans la bataille, police parfaite pour dans la guerre patron. police c'est assurer sécurité de proximité etc. et nous quand tout travail police qu'a fait? qu'on y a l'opren police à pour voir dans la bataille, son l'autre pas oublier on ne t'appelle avec un camarade qui compte Salah Abidine. Laisse un policier qui mourit, il fait gros bruit. Tout le monde compte ça parce que policier a fait le policier n'a pas tant de pour mourir. Et surtout, l'autre prend 2, 3, 4, 4 pour mourir ensemble. C'est grave. Alors que si c'est militaire qui mourit, il n'a pas fait tout le ça parce que le militaire a fait pour mourir, parce que le militaire a fait pour la guerre. militaire a, militaire a fait pour la confrontation. Donc la confrontation, on peut monde, tout. Mais policier n'a pas fait pour ça. Le policier n'a pas formé pour ça. Mm -hmm. Et ça, il faut ouais. Il fait, toute il fait tout ça, il fait tout le ça, parce que les policiers mourent en six policiers en même temps. C'est grave. Il n'ont pas, pas, pas fait pour ça. Et c'est ça qui fait tout, qu il y a des âmes qui pas accepté, même la communauté internationale, là pas, pas d'accord pour la police servir avec elle parce que les âmes, c'est des âmes pour les militaires servir. Maintenant... policiers, Investigation, police en général, nous avons occupé la vie. Après avoir pu passer 40 ans avec une peuple très civilisée, avec une peuple très modérée, nous avons pris la rien pour être capables de revendiquer tout problème qu'on peut le à la police, spécialement encore pour le Japon. Avant de nous avancer plus loin, nous tiens à remercier tout le monde en général. Nous tiens à remercier mon gonadier en général. En particulier, nous remercions la presse. Parler, écrit, téléviser, la presse en ligne. Nous remercions les hommes d'affaires qui ont accompagné nous dans le lot, dans la juillet, dans Nous remercions et... Nous remercions les VDH qui ont été avec nous. Nous remercions les chauffeurs moto. Nous remercions les chauffeurs camionnettes. Nous remercions les Nous remercions les familles, amis. Nous remercions les acteurs, les Nous remercions tout le monde naïf, pas général. Nous arrivons devant le commissariat. Après qu'il y ait une contournée la rue, pour nous faire passer différentes revendications, que nous sommes dans le bordio, que nous sommes dans la droite. C'était une revendication pour le premier jour. Incessamment. moi. Zét général de la police. François. Non monsieur Dédéa, pardon. monsieur Koua. Non euh Patô, SDPA, commandant de bureau. Chef de commissariat. Nous devons la rue en matinant, quand tout le monde connaît une toute cette bande d'habits malheureux. Corps frères policiers nouveaux jusqu'à présent qui en paiment comme Natas. ça ça nous avoir nous un Adiós. c'est des l'espace. Je passe sous soutien. Ça veut dire, Sous vous blanquiez appareil pour le détecter Sam, qui a en Haïti, est-ce que chefs chef qui n'a pas le moment qui pas une opportunité pour la qui pas une opportunité pour la vie dans le de pays Et on y a la police Pardonner, mais oui. c'est pour nous dire nous nous en bas nous en situation pour faire nous connaître nous sommes nécessaires pour nous nous sommes pour nous parce que tout autant que monnaie et y a et bien le loyer nous n'est pas il y a fini y a fini à bidon nous les et nous et puis la police continue à victime oh c'est nous et bien nous dit pas fini même sac et nous la police dit que l'école a fonctionné, mais pire, l'État n'a pas fonctionné. Merci. Bon, et c'est de la vérité différent. Et merci, et on l'autre fois, ensemble avec tout le monde. Pour supporter mouvement la police et je dis à la police et peut-être qui fait une déclaration et qui annonce que et Villa lui-même la permet en attendant que en attendant que les policiers au c'est ça bon il y a des ensemble avec l'école il y a des chances avec l'école peut-être pour défoncer mais monsieur qui dit non et pas des bagailles comme ça et voilà c'est police oui.